revendications qu'il peut y avoir là, actuellement des gilets jaunes, de n'importe qui, n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi on, on, on s'écoute plus on n'est plus dans le... Parce que, parce que Macron donne 10 milliards d'euros enfin le gouvernement donne 10 milliards d'euros c'est pas rien 10 milliards d'euros on a, on a une dette publique absolument abyssale on a, et, et on a 10 milliards d'euros et c'est pas assez après on dit mais oui mais on a ci, ça, ça on fait des, des, des états généraux de, de, en France, c'est la première fois que ça arrive depuis 1789 où on donne la parole à tout le monde et ceux qui veulent par ah ballon non mais c'est parce que ça n'a pas marché bah, attendons que ça, au moins mais le... vous vous rendez compte que vous êtes l'une des rares personnalités à oser tenir ce genre de discours mais parce que on voit qu'il y a 80 90% des français qui, qui soutiennent les gilets jaunes et puis euh, deux semaines après il y en a plus de 80, puis 70, moi depuis le début ils me font chier les gilets jaunes. Non mais sans blague j'étais en tournée de, de, de théâtre alors au rond-point euh, la première fois, euh, bon on signe on, on dit, bah, on est avec vous, c'est vrai, on comprend mais je mmh. comprenais les, les revendications oui, etc. Et, revendication, voilà, totalement ouais. solidaire. Mmh. et puis euh, au bout d'un moment quand euh, on sort de Bordeaux qu'on voit une file de 10 km de camions parce qu'ils avaient bloqué le, la 10 et donc c'était une nationale de quatre voies, où on a, mais c'était, euh, ouais, à peu près 10 km de camions qui, les uns, qui ne pouvaient pas livrer à Bordeaux ou à Bayonne ou aller à, à, en Espagne ou au Portugal. Tout ça parce qu'il y avait 20 gilets jaunes qui faisaient chier, quoi. Mais comment ça se fait que 20 personnes peuvent emmerder autant de monde C'est pas possible. Donc à un moment donné, il y a la liberté de circuler, la liberté de travailler, etc. Pourquoi bafouer ça si, si les Gilets jaunes n'ont pas conscience qu'il y a des gens qui travaillent, que ça coûte de l'argent, que euh, les manifestations qui ont dégénéré à Paris, machin, ça c'est les assurances qui ont payé. Donc les assurances, c'est quoi Qui va payer C'est eux aussi qui vont payer. Donc voilà, tout le monde paye. Quand vous dites ça, vous avez conscience quand même qu'il n'y a personne qui veut tenir ce genre de discours déjà oui, publiquement dans des, des, des médias, médias demain, on va dire, voilà, bien on suit ouais, Macron. Oui, les conséquences de oui. ça J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que j'en ai à faire Ah bon, il y a des gens qui pensent comme moi aussi. Il y en a Mais plein peut, qui pensent Mais peu le disent, et particulièrement bah, parmi dommage, les personnes bah C'est bien dommage que personne le dise, parce que je, je, je pense que c'est une grande majorité. De gens qui, qui, qui, qui, qui, qui n'ont peut-être pas la parole non plus pour dire stop aux gilets jaunes quoi Mais moi je m'en fiche pour la bonne raison que euh, je ne suis pas dans les réseaux sociaux Donc euh, je me contrefiche de savoir qu'un tel, tel ou un tel va dire euh, l'enfoiré, le sale chien, le connard ou je sais pas quoi Et c'est votre, votre liberté aussi voilà. C'est ma dire, liberté, c'est ma liberté, puis si, si puis je suis comme ça, puis je serai toujours comme ça et voilà, et, euh, et c'est pas une question de, de soutenir Macron ou pas, c'est une question simplement d'être français, fier de l'être, et euh, de se dire qu'on vit dans un beau pays.